vous faire écouter le morceau quand même, c'est important. Petit mec. Oh. Oui, c'est vrai. Oui, je... Voilà, de la euh, je suis parti des accords avec euh, donc que j'ai enregistré ouais. euh, que j'ai mis sur un piano parce que je voulais avoir une base pour pouvoir ensuite trouver une mélodie. Euh, pour euh, un refrain, Enfin, ou j'étais pas encore clair sur ce que ça devait être, mais mon but c'était de faire une lead avec euh, un maximum d'éléments qui venaient du pack de samples, ouais. tout en. Euh, en fin, j'ai essayé de trouver une mélodie et qui collait bien avec ce son-là, parce que je, vraiment j'ai jamais fait ça, donc du coup j'ai choisi le son de l'Expresso. Ah ouais, euh, moi aussi j'ai fait un son. Sonnet, pas, ce okay. son... Ah t'as fait un son de bat Alors franchement il est génial comme son parce qu'en vraiment on peut tout faire avec. J'ai eu plein de tests avant euh, qui fonctionnaient plutôt pas mal euh, et donc non c'est pas de là dedans. Voilà c'est celui-là. Je sais pas si vous l'entendez. Si, si, si, si, ouais. Voilà le son de l'Expresso <rire> magnifique, hein, qui okay. s'est transformé en un son donc. Euh... Alors attends on va le mettre. Euh... Ouais, on va faire jouer le, le refrain juste, juste la, la... le son de l'Expresso. <rire> voilà, et donc ce truc là, il est très marrant, alors euh, du coup j'en ai fait, donc je, je l'ai samplé, en vrai il y a quasi rien sur le sampler, euh, ouais, juste, juste ça, ouais. je l'ai accordé, ouais. euh, un peu de saturation pour le remonter au beau level, et ce truc là, je sais pas exactement ce que ça fait, mais c'est marrant, et ça, ça, ça, rend, ça, ça change un peu le son et j'aimais bien. Le tube là à la fin tu dis Ouais, je... ça fait quoi exactement Ça sature un peu, non Ouais, enfin, ouais, il, ouais, c'est ça. C'est une, une, sa de... une, une, une de saturation un analogique. Et là, toi, apparemment, t'as un mais preset tu vois, qui fait de la bande, quoi. Tape. Ah oui d'accord. Ouais, bah, je sais pas. J'ai choisi un truc. Ouais. <rire> en fait, j'ai l'habitude de trouver, tu vois, le, enfin, le saturateur et le... Et le... Ah, le... Bah, la distorsion, en fait, qui, euh, je trouve, ont des effets assez ouf. Alors que là, du coup, ça ne s'entendait pas trop. Mais au final, j'ai réussi à trouver un truc. Et quand tu l'enlèves, ça change quelque chose. Je sais pas si, ah ah si c'est mais... vachement plus maigre, ouais. Ouais. Bref, donc voilà, j'ai fait à peu près le même preset une octave au-dessus. Euh, je crois que j'ai pas changé les réglages, il me semble pas. Ah tu joues ah, les deux à l'octave, ok. Ouais voilà, et donc il y a le même. Alors il y a quand même un warp sur le, sur le, le sampler, donc ça change un peu le, le son. Enfin euh, mmh. je sais pas, il est un peu différent, voilà. Euh, ensuite il y a ce truc là, donc c'est le sample une note qui était dans, euh, dans les échantillons, dans euh, ASMR partie. c'est une note, pouf, pouf, pouf, pouf. ouais, ouais c'était celui là, voilà, ce truc là, euh, que j'ai récupéré et que j'ai, donc j'ai pris juste le tout début pour avoir de l'attaque en fait, le but de, enfin, de cette layer c'était d'avoir une attaque, euh, et donc euh, avec beaucoup d'EQ, Très ouais, saturé, Elle bon, s'entend pas, ouais. pas beaucoup, mais c'est un espèce de plug, Mais qui, ouais, ouais, qui est ouais. très saturé Et enfin, voilà euh, Et ensuite du coup j'ai rajouté deux layers de sérum Donc une qui me plaisait très bien Je suis vraiment j'suis tombé dessus par hasard Et du coup bah, c'était cool, ça collait bien au son Voilà, et une deuxième euh, beaucoup plus, enfin Un peu plus grave, mais Beaucoup plus propre aussi Elle est très simple celle-là, je sais même plus comment ouais. je l'ai faite enfin, voilà. <rire> des, des layers assez simples Et qui au total se mettent bien Oula met bien ensemble voilà ouais. euh, et donc du coup ça collait bien avec mes accords Voilà. Donc, du coup, j'ai essayé de faire une batterie avec les samples. J'ai jamais fait de batterie. J'ai toujours l'habitude ah, de ouais. prendre de, de, de, <rire> les, les samples, des samples préfaits, ouais. des, des kicks préfaits, ouais. des trucs. Après, j'ai trouvé que c'était assez sympa de faire avec d'autres trucs. Euh, parce que vraiment, c'était beaucoup plus libre sur ce que tu fais. C'est-à-dire que tu pars de rien et tu construis. Enfin, de pas grand-chose et que tu construis dessus. Alors que d'habitude, quand je prends les autres samples, il ouais. y a déjà un style. C'est le choix ouais. de samples qui est plus important, qui est super important. Mais du coup, tu... Tu fais pas grand chose dessus, quoi. C'est déjà, très, ouais, ouais. Très, déjà quoi. très modifié. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de... C'est déjà, déjà axé sur un certain style de son et c'est difficile de revenir en arrière. Très compressé, tout ça. Et donc, du coup... Euh, j'ai commencé par le kick. Enfin, j'ai fait la, le kick et, la, et le clap en même temps, quasiment. Euh, j'ai de trouvé des trucs qui se combinaient bien ensemble. Allô, Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. parti là. Hop. Euh, donc, du coup, j'ai fait un kick avec euh, trois layers euh, globalement. Je le sature satur un peu et il y a du drum bus. Euh, le, kick, le kick franchement aux enceintes je le trouve pas mal, euh, mais au, au, au casque je le trouve vraiment moins bon, enfin je sais pas, il est différent, euh, il est à voir. On tire du beatbox. Ouais c'est marrant, hein. c'est enfin, voilà. au casque que je l'aime pas trop mais bon voilà, il, il passe. Tu l'as fait, fait avec quoi euh... avec, avec, euh... Alors c'est avec euh, la nock et le multi Multitso, c'est des trucs dans, dans, ce, dans ce truc là, donc euh, la nock ah, c'était euh, ça. Ah ouais, okay. Et le multi Multitso il est là, euh... Multitsong c'est ça. C'est des trucs où il y a beaucoup d'attaques. D'ailleurs, je trouve que euh, au casque, il, a, il, est, il est très court mon kick. Enfin, par rapport à. Euh, je sais pas. Euh, et puis, il y a une petite. Euh, le tic là, c'est un truc super. Enfin, plutôt, plutôt en haut, il est vraiment très faible et il, il joue que quand il n'y a pas la snare. Voilà. Euh, et par contre, la clap, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Oui, ça. Et j'ai trouvé en fait une astuce qui est sympa. Bon, ça, c'est pas très catholique, mais. Euh... Je sais pas, c'est recommandé de en, en, en, bah, euh... en sound design, euh, c'est le résultat qui compte, hein, franchement. T'as vu, j'ai tenté une troisième fois et puis après j'ai dit non, on va pas abuser quand même. <rire> non par contre j'ai trouvé un truc qui était sympa avec le saturateur, c'est quand tu mets en, en synoïde comme ça là, enfin c'est surtout euh, sur d'autres, sur le, les jutules. Euh, ce truc là, il, fait un, il, fait, il crée un truc, avec ma on dirait une feuille de papier. Je sais pas, c'est saturé, mais ça crée plein d'harmoniques dans tous les sens, ouais. plus que même d'autres saturations, je trouve. Et ça, ça collait bien avec le son que je voulais avoir. Donc du coup, bah... Voilà. Euh, globalement, elles sont quasiment toutes en même temps, sauf qu'il y a juste une petite montée. De la mallette noire de... Hop et, tout, et, toutes euh... tes, et toutes tes drums, elles sont en audio, là, du coup dans ouais, un... ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. T'as fait le choix de... Ouais, je, je fais en... Je, ouais, je... ça dépend des fois. Franchement, des fois, je suis en MIDI, des fois, je suis en audio. Là, j'avais vu que j'avais plein de de couche et tout, j'avais pas envie d'embêter avec du midi. Euh... On se parle là Franchement ouais. ça m'a pas trop dérangé. En fait le truc c'est que souvent je, je trouve une snare. Tu vois c'est pas c'est vraiment pas des drums compliqués là, c'est pas c'est pas comme si j'avais des, des rythmiques un peu bizarres à faire. Ouais. Là vraiment je je prends je prends ça là et je copie-colle quoi tu vois ce que je veux dire okay. donc, euh... Ouais ouais carrément donc euh, donc au pire tu sais je change un son et, pff, et ça et je décale surtout. Après, dans, donc je, bon, il y a plusieurs autres groupes. Euh, j'ai essayé de faire une basse, mais j'ai échoué lamentablement ah. avec les samples. Du coup, bah, j'ai <rire> pris des, des, des presets complets. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Une sub, il euh, euh, y a la sub, une partie un peu plus grave, enfin une grave mais une attaque. Et bon, voilà, Et donc, ça, une basse. Okay. Bon, c'est pas une basse hyper euh, compliquée ou euh, ouais. originale, mais ça colle bien. Euh... Gros, comme... Et puis, bah voilà. Et donc, le morceau, ah, de... il commence... En fait, j'étais arrivé à ce moment-là où il y avait pas mal de trucs, mais ça... C... Bon, si on écoute un peu le refrain, euh, ouais, ouais. pas... c'est pas exceptionnel, il y a pas de... Vie, euh... bon, moche, hein, en fait. Enfin, c'est pas... A... C'était très... Mais il n'y avait pas de trucs qui qui se démarquait par rapport à notre mmh. morceau et du coup j'ai cherché des samples qui pouvaient coller bien et j'ai trouvé un, un sample de voix que j'aimais bien c'était ce truc là et j'ai rajouté le sample de saxophone Du coup t'as pas, pas commencé à mixer Juste t'as l'étape de prod, t'as pané non. un petit peu, t'as fait tes niveaux Ouais Moi vachement équilibré Ouais euh... bah ouais c'est l'objectif euh... ouais. Ok, mais ça donne envie justement de mettre des mains dans le cambouis et, ouais, et de commencer à mixer tout ça. Mais en, en général, je fais des trucs comme ça et puis après, je, je m'arrête et puis je fais une hein, puis... Ouais, c'est dommage. dommage. Justement, ça sais. vaudrait le coup d'aller jusqu'au bout. Ouais. Ah bah c'est toujours le plus dur d'ailleurs, c'est d'aller jusqu'au bout. Quoi. Ouais. -là, c est, c est, c est plus Là, au moins, t'as un, arrange un, un arrangement, oui, t'as quelque ouais, chose. T'es pas sur une boucle, quoi, donc c'est déjà cool, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, ça a été difficile de trouver des trucs entre... Parce que justement, j'avais un truc sympa pour le refrain et tout, mais mais bon, voilà, c'est... Tu vois, pour l'intro, je me suis un peu accroché à cette... cette boucle de voix, et puis au sax, mais ça... Enfin, ça colle, mais bon, voilà, c'est limite, quoi. Euh... Moi, en vrai, ce que j'aime bien, c'est ce truc-là, après le refrain, là, le sax du riff. Je sais pas, j'aime bien ce truc, ouais. c'est ah, oui, pas du tout... Quoi. Et pourtant, quand tu l'écoutes tout seul, il est, il est bizarre, mais en fait, après, quand tu le mets avec tout le reste, ça, ça, ça colle comme comme le le comme le comme normal. Ouais, ouais. Les poules de groove C'est Ah bah carrément. Ouais. trop bien. Et, et d'ailleurs, tu peux, tu peux extraire des grooves de, de boucles audio. Par exemple, tu as un breakbeat de funk que tu veux rajouter à ton morceau. Tu peux extraire le groove de ce breakbeat et du coup aller l'appliquer à tes clips MIDI. Ça permet vraiment de rajouter des breakbeats et d'avoir quand même des trucs que tu as écrits en MIDI qui collent, qui ne sont pas complètement sur la grille là où tu as un breakbeat super groovy. Donc ça, c'est vraiment génial. Ton clavier, c'est quoi comme ça Tu l'as dit C'est mon Pour tes accords, ouais. Euh, ouais alors genre euh, c'est un grand piano de, bah, de base de, dans un le premier okay. et après en ou, par dessus du coup il y a la pelle en aluminium que ah. j'ai euh... mais bon. ouais, mais en fait c'est pas c'est pas la pelle c'est genre c'est ça quoi <rire> j'ai pris euh... <rire> j'ai pas pris grand chose de la terre mais ça, ça ça ouais. Bon, on l'entend pas juste fais voir juste le son, euh, le son de la pelle que t'as pris. Euh, la pelle en aluminium, mais c'est, c'est, du coup c'est, j'ai pris une toute petite partie donc c'est comme si je faisais du... de l'attaque en fait du, quoi. Tu ouais. fais de la synthèse non, manulaire avec la pelle non, Ouais c'est ouais, ça, c'est ça. Oh, oui, le, okay. c est, c est ouais d'accord ouais, ok, ouais Moi euh, je fais l'inverse, j'ai pris que la résonance de, de la truc. pelle. <rire> c'est quel truc Attends, comment il s'appelle ce truc Pelle aluminium 0.2, échantillon. Pelle aluminium 0.2. Effectivement, tu pourrais. Tu... Moi, j'ai pris juste la taille parce que c'était plus fort et que je voulais juste un truc super court pour voir. Voilà. Tu l'entends là ou pas C'est méconnaissable. Ouais, c'est ah. méconnaissable. Euh, sinon, après, il y a d'autres accords. Il y a. C'est dans les parties. Tu sais, après. Euh... Après ce groove-là, il y a des parties un peu plus calmes et c'est des... des accords avec beaucoup, beaucoup de réverb. Et ça, c'est des, juste des samples complets. Bah après, tu peux dissocier ton travail en, en deux morceaux sur le temps où tu es sur de l'expérimentation. Parce que là, du coup, si tu me dis que ça, ça faisait pas longtemps, en fait, c'est peut-être ton premier coup où tu fais des trucs avec des samples comme ça un peu bizarre Ouais, ouais, ouais. C'est la première fois que je prends des samples un peu chelou. <rire> enfin, j'avais testé un truc avec les oiseaux, mais sinon, ouais, ouais non, c'est... Donc là forcément il va y, a, y, a plusieurs, euh, y, a, y a avoir plusieurs bricolages en fait avant d'arriver à un truc qui te satisfasse et d'arriver à développer les outils pour exploiter ces samples là musicalement. Mais par contre après ouais. ça vaut le coup d'investir ça dans une production euh, un peu plus aboutie euh, et tirer de toutes ces expériences là quoi. Histoire d'aller ouais. au bout du truc quoi. Ouais, et, et clairement, ouais. tu vois, séparer les étapes de travail, prod, mix, ça j'en ai déjà parlé, euh, mais même euh, séparer les étapes avec le sound design à ah, part. Euh, D'ailleurs, Andrew Wang a fait une super vidéo il y a, il y a 10 ouais, jours. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, il a complètement raison. Vu, euh, faire des sessions uniquement de sound design et où du coup, tu fais du resampling. C'est un peu pour ça que tu vois que je, que je te faisais le commentaire tout à l'heure, de te dire que tous tes trucs étaient en audio. Euh, quand tu arrives ouais. à ton layer qui te plaît, tu peux très bien euh, bah, resampler, et comme ça, tu te mets aussi cette matière-là dans ta banque de samples. C'est-à-dire que si tu arrives au bout de ton processus de création, de ta prod, et que finalement, tu ne la réalises pas, tu bah, as quand même gagné un sample. Tu as quand même gagné un sample dans ta banque de samples, ouais. perso, et tu pourras dégainer ton clap et ton kick sur un autre morceau. Quoi. Et ouais. ça, ça te, ça te prend juste trois secondes de resampler ton layer, en fait. Ouais. Euh, parce que là, ton clap, il est cool. Et tu vois, ça vaut le coup. Et je pense que tu auras des sons qui auront carrément plus de caractère euh, avec ce genre de méthode. Ah bah ouais, que avec des ouais, packs avec de, de samples, et en fait c'est complémentaire, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais aller chercher dans des packs de samples, mais, euh, mais c'est quand même une corde qui est pas mal à avoir, et là le résultat il, il, est, il est chouette, tu vois, sur les sons que tu as créés. Mmh. Ils sont, moi je les trouve pas moins bien que, que les banques ouais, euh, bah clair. lambda quoi. Ouais, puis plus c'est personnel, généralement plus c'est identifiable aussi, et plus ça correspond à ce que tu aimes et à toi, donc en ouais. plus ça permet artistiquement d'être dans une démarche vraiment esthétique, euh, qui est beaucoup plus porteuse en fait au final mais clairement ouais, tu n'es pas obligé de séparer les ouais. étapes de travail il faut, faut vraiment trouver ses habitudes euh... il ouais, faut ouais. vraiment trouver ses habitudes de travail, voir ce qui va le mieux et puis tu... elles vont évoluer quoi, Enfin, tu vas en revenir Tu ouais. pendant un an tu vas les séparer tes étapes de travail pendant un an, une autre année bah, tu vas faire tout dans la même session et ça va évoluer en fait quoi. donc là pour l'instant si tu te sens pas à l'aise de séparer sépare pas euh... et puis ça viendra plus tard quand tu ressortiras le besoin ou pas parce que ce que t'as mis sur ta chaîne YouTube, la Pierre, c'est déjà des choses que t'as mixées, en fait, finalement. C'est des choses... En fait, non, mais c'est des choses qui datent d'il y a un moment déjà. Et puis, c'est des trucs... Même avant, avant que j'aille au studio euh... Enfin, euh... chez Arnaud et que je... je... Je connaissais pas du tout le principe de prod, mix, master, mmh. C'était des trucs... Ouais, ça sonne pas mal, bah je le sors, tu vois. Et maintenant... Et je sors moins de trucs maintenant parce que je sais que j'en suis qu'à la prod et que ça pourrait être mieux. Alors qu'en vrai, je pourrais les sortir et que ce serait... Bah bien ouais. voir mieux que ce qu'il y a déjà, mmh. mais... mais en fait, je me dis ouais, mais ça pourrait être mieux quoi. Oh c'est un peu bon. démotivant aussi. Ah ouais. Ça c'est le truc, ça pourrait être mieux, enfin c'est l'étape la plus dure à passer je trouve, mais à un moment donné, il faut juste se dire oui, ça peut toujours être mieux en fait, il faut, faut ouais. juste pas trop chercher en fait. Il faut, faut plutôt se dire ce sera mieux la prochaine fois. Voilà, on réalise ça, tu Graf. fais ton truc, c'est fait. On ouais. est là, et puis bah, tu as appris plein de trucs. Et la prochaine fois, bah, tu feras des trucs encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux. Et ça n'empêche pas de produire des choses de qualité quand même, même si c'est pas aussi bien que ce que toi, tu aurais voulu. Surtout que généralement, quand tu fais écouter à des gens qui ne sont pas musiciens, mais qui écoutent de la musique comme ça un petit peu, mais qui sont pas vraiment, qui n'ont pas participé à tout le processus créatif et tout, généralement, les retours sont quand même positifs. Quoi. Les gens, ils, si c'est une musique qu'ils aiment bien, ils vont trouver ça cool en fait et euh, ils ne vont pas forcément aller analyser le truc que « Ah, putain, là, tu aurais dû mettre un gate là, ou là, aurais, ton compresseur, il est mal calibré, ou là, ton EQ, machin. » C'est vraiment complètement… Euh... Ah, ben... Et ce, qui va rester, et ce qui va rester pour toi, c'est enfin, ce qui va être euh, release, en fait. Quoi. Parce que tu vois, ouais. le, les trucs qui restent sur ton disque dur, ils ne te permettent pas de juger ton avancée. Alors que par contre, un son que tu as mis, bah, des fois, ça fait un peu saigner les oreilles trois ans plus tard, mais au moins, euh, bah, voilà, ça te permet de te dire, ah, à un moment, ce truc-là, je l'ai quand même jugé valable, et aujourd'hui, je vois que ça vaut carrément mieux. Et je trouve que c'est vraiment ce qui permet de faire regarder en arrière quoi, les sons qui sont sortis euh, pour, pour le, ça pour, permet pour, aussi pour les sons sortis, ça permet aussi euh, d'être confronté à un public quel qu'il soit. Si c'est un public ouais. en ligne ou un public de concert, en fait, ça permet d'avoir des retours. Alors, tout n'est pas bon à prendre, les gens qui disent j'aime, j'aime pas. Bah ouais, t'aimes, t'aimes pas. OK, c'est cool, quoi. Ouais. Et, euh, mais par contre, tu vois, des fois, juste, il y a quelqu'un qui va dire, ah tiens, euh, ça, euh, ça me fait penser à ça. Un artiste que tu connais peut être pas. Du coup, tu vas écouter l'artiste et puis tu te dis, ah putain, mais ouais, en fait, c'est pas mal cet artiste. Et du coup, bah, tu as gagné ça, en fait, juste parce que tu as, as eu cette interaction avec le public. Ouais. Ou juste quelqu'un, un producteur qui te dit « Ah, c'est pas mal, mais on sent que tu as utilisé, je sais pas, ton EQ comme ça. Euh, » Essaye de faire ça, tu vois, ou tu as un, un petit conseil comme ça qui revient, des trucs comme ça. Et des fois, c'est des petits trucs mi bout à bout. C'est souvent ça, même des tout petits trucs mi bout à bout qui font qu'au final, tu arrives à avoir des compétences, en fait. Parce que tu as expérimenté plein de trucs, quoi. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais il faut que je fasse, faut que je fasse euh, en mix. Euh, J'ai plein de morceaux, en vrai, là, tu sais. En gros, à chaque fois, dans cet état là et alors fin de prod ou presque fin de prod, des trucs qui me plaisent et qui attendent un mix ouais. <rire> et, qui... et puis voilà, bah... et après, puis je passe à autre chose en fait. Bah ouais, mais comme dit Arnaud, euh, après l'étape du mix, c'est typiquement ce que tu peux demander à quelqu'un euh, de la paf de faire euh, si ça intéresse, hein, parce qu'il y a des gens qui seront euh, contents d'avoir un multipiste à mixer, euh, autant que ce soit un multipiste de quelqu'un la... du collectif qu'un multipiste que tu allais choper sur Cambridge MT ou un truc comme ça, tu vois. Fin... Ouais. quand tu fais du mix l'important c'est d'avoir un support si tu as du multipiste et que c'est en plus pour servir un projet euh, bah, de quelqu'un que tu connais c'est quand même plus intéressant que de le faire avec un groupe que tu connais pas en fait hmm. c'est clair